ce qui est déjà vu. Pour vous, chers Sagittaires, les nœuds euh, seront dans votre septième maison et dans votre signe. Avec ce passage de Kétou dans votre signe, le nœud sud dans votre signe, physiquement, vous pourriez perdre du poids. Alors, si vous vouliez perdre du poids, ça ne sera pas un problème, mais sinon, vous devriez porter une attention particulière à votre nourriture, manger santé et ne pas oublier de manger aussi. Le passage des nœuds lunaires dans, cette maison, dans ces maisons d'ici euh, janvier 2022 va vous inciter à faire des changements importants dans votre personnalité vous allez trouver la nécessité de laisser tomber votre personnalité actuelle et travailler sur l'amélioration de beaucoup d'aspects dans votre personnalité. Ce sont vraiment des événements dans votre vie qui vont vous faire voir vos défauts et la nécessité d'apporter des changements dans votre personnalité. Donc vous allez voir des événements où vous allez voir vous allez voir clairement vos défauts et vous allez vous rendre compte que c'est le temps de travailler sur moi-même. Par exemple, vous pourriez avoir l'habitude à trop plaisanter avec les autres, sans vous rendre compte que cela les rend inconfortables ou vexés. Vous pourriez être trop rapide à vous énerver et cela apparaîtra aux autres, ce qui pourrait être... Euh, euh, euh, considéré comme une faiblesse, etc. Donc vous allez découvrir vous-même vos défauts et vous allez travailler sur vous-même. Le passage de Vénus dans votre septième maison, dans les Gémeaux, où elle va rester jusqu'au jusqu 7 août, elle va vous offrir l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes ou avoir des nouvelles relations dans votre vie. Mais durant sa rétrogradation, à partir du 12 mai, elle pourrait faire une vieille relation, refaire surface. Une relation que vous aviez eue il y a, 9, il y a 8 ou 9 ans. Le nœud nord dans votre septième maison dans d'ici janvier 2022 va vous offrir l'opportunité au niveau des nouveaux contrats professionnels ou au niveau d'un nouvel emploi ou une nouvelle position au travail ou avoir des nouvelles relations professionnelles et même personnelles. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre douzième maison dans le scorpion. La douzième maison est celle qui correspond aux fins des choses. Et Mercure et le soleil sont dans votre sixième maison. Avec cette pleine lune, vous allez pouvoir commencer à laisser aller certains aspects qui ne vous convenaient pas dans votre vie. Cela pourrait avoir un lien avec votre boulot, votre profession ou votre carrière. Vous allez commencer à laisser tomber votre résistance à accepter votre nouvelle réalité et commencer à vous rajuster et passer à autre chose. Il pourrait s'agir d'un emploi que vous auriez perdu et vous n'êtes pas encore détaché. Mais avec cette pleine lune, vous allez accepter cette réalité et commencer à trouver quelque chose autre pour le remplacer. Et vous allez la trouver. Mars et Saturne, dans votre troisième maison, auraient mis les bâtons dans les roues pour vous, dernièrement. Mais Mars va quitter cette maison le 13 mai. Et c'est là que vous allez avoir le contrôle sur votre quotidien. Cette pleine lune vous incitera aussi à laisser tomber certaines habitudes qui ne seraient pas bonnes pour votre santé ou bien-être, comme par exemple arrêter de fumer ou de boire, ou commencer à faire des exercices physiques, etc. Vous devez être flexible, cher Sagittaire. Laissez aller certains aspects. Acceptez la réalité pour faire de la place pour une nouvelle réalité qui va venir, c'est certain. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre septième maison, et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars entre dans les Poissons, votre quatrième maison vous allez commencer à focaliser sur votre foyer. Vous allez avoir la vitalité intellectuelle et physique pour accomplir beaucoup de tâches qui traînaient chez vous. Vénus qui rétrograde dans votre septième maison ainsi que le nœud nord dans cette maison vont vous mettre soit en confrontation avec certaines relations de votre passé ou des relations du présent. Ces relations pourraient être des amis, des membres de votre famille, des partenaires d'affaires ou personnels. Vous allez être en mesure de filtrer ces relations pour conserver toutes celles qui vous apportent la joie et la tranquillité d'esprit. Et vous allez pouvoir laisser aller celles qui ne vous apportent que de la peine. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les Gémeaux, votre septième maison. Avec Vénus qui rétrograde, dans cette même maison, euh, pourrait faire une vieille euh, relation, refaire surface. Et la nouvelle lune signifie un nouveau début dans une vieille relation. Ou une nouvelle relation, soit amoureuse ou d'affaires. Cela pourrait aussi signifier la signature d'un contrat c'est tout ce que j'ai pour vous cher sagittaire je vous demande votre soutien de la chaîne et de me commenter et surtout partagez s'il vous plaît je vous aime beaucoup prenez soin de vous à la prochaine